Bonsoir, attends, je refais. Euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, je suis en vie. Et non, la chaîne n'est pas tout à fait morte, en tout cas, j'ai décidé de la ressusciter. Euh, si on peut parler comme ça. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu zombie. Bref, ouais, c'est pas grave. La scène va... La scène la, la scène La chaîne va renaître de ses cendres, puisque j'ai décidé... <rire> comme un accord avec moi-même de dissoudre l'Assemblée nationale. Bref. Et non, la chaîne n'est pas tout à fait morte puisque je vais la relancer après plus de 3 ans d'inactivité. Parmi les nombreuses raisons euh, pour lesquelles ça a duré aussi longtemps sans vidéo, euh, on peut compter, euh, on a eu changement de la vie, euh, euh, la grosse flemme et euh, le manque d'inspiration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rien de prévu en amont, euh, c'est un peu compliqué de, bah, de tourner quelque chose euh, alors qu'il n'y a pas d'idée, quoi. Je vais pas donner de rythme de publication particulier parce que je ne saurais pas le tenir, avec ma flemme légendaire. Bref, tout ça pour dire que cette chaîne euh, va revivre, on sait pas à quel rythme, mais euh, il va y avoir différentes vidéos, il n'y aura plus uniquement les justes en détail, il va y avoir d'autres projets, euh, Alors une nouvelle émission. Euh, a priori euh, en train d'être testé, euh, et puis des vidéos qui n'ont rien à voir, euh, <coughs> avec quoi que ce soit, voilà, il va y avoir des essais, il va y avoir des compléments, euh, peut-être du what the fuck, on va bien voir. Un petit bonheur à la chance, si je peux le dire. C'est pas par que la chaîne elle s'appelle Pample Vidéo et pas juste un détail, euh, l'idée dès le départ c'était que je puisse faire euh, bah, un peu ce que je voulais en fait quoi. Ah bah génial, grosse ambiance. Pour l'instant, il y a quelques vidéos qui sont déjà tournées, d'autres qui sont écrites, euh, quelques-unes, bah, au moins une qui est déjà finie de monter. Bonsoir. Ce sera le, la première à sortir, évidemment, puisque c'est logique. Comme je ne sais absolument pas à quel rythme je vais réussir à, à monter et cette vidéo-là présentement, bah, je ne vais pas l'annoncer comme ça. Et je vais vous mettre la date de sortie du, du prochain juste en détail écrite quelque part. Bah, bah, que pas l'écrire, ça, ça va être beaucoup plus simple. Et puis comme ça, moi, ça m'évite de, ben, de faire trop travailler ma flemme. C'était le but euh, dès le départ de pas faire uniquement l'émission juste en détail. Bon, j'ai pas eu forcément l'occasion ou la motivation de faire ça avant, mais du coup, là, ça y est. On, on expérimente. Enfin, j'expérimente après tout. Je suis toute seule. Bref. Tout ça, ça va dépendre de l'inspiration, et de la motivation, et donc de la flemme <rire> Si elle me laisse tranquille à un moment... <rire> voilà. Et du coup, je sais plus, il y a une ou deux autres vidéos qui est déjà... Il y a peut-être une ou deux autres vidéos déjà tournées, pas du tout encore montées... Euh, voilà. Donc pour l'instant, il y a déjà au moins trois euh, vidéos qui sont assurées. Euh, Peut-être 4, et euh, à savoir qu'ils euh, sont tournés depuis très longtemps en fait. Là je tourne, on est euh, début octobre 2020, euh, le prochain, juste en détail, il a été tourné en printemps au printemps 2019, pour une sortie prévue en septembre 2019, et puis j'ai pas eu le temps, <rire> parce qu'à l'époque on pouvait voyager comme on voulait, et... Euh... Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, ouais. Il y avait encore des festivals, euh, des conventions, <rire> tout ça, tout ça. Donc euh, voilà, ça, ça a traîné. Mais euh, ça y est, j'essaie je, de me rattraper. Et maintenant que euh, cette vidéo est lancée, euh, je vais être obligée de mettre les bouchées doubles pour réussir à terminer euh, le montage de la seconde. Et puis et puis enchaîner. Et du coup j'en profite pour vous rappeler parce qu'une des raisons pour lesquelles euh, ça a mis autant de temps c'est que bah, il fallait le temps de trouver un sujet, d'avoir une idée en fait tout simplement de sujet à traiter. Et comme c'est pas forcément évident ça pop pas tout seul comme ça et, et j'ai pas une liste en fait euh, particulière de, de sujets à traiter en juste un détail. Du coup, bah, n'hésitez pas, si vous avez des idées, de choses à mettre en lien, euh, tout ça, bah, à me les proposer, et puis, euh, et puis voilà, je vois. Pareil pour l'autre projet d'émission, quand il sortira, euh, s'il vous plaît, déjà, vous euh, bah, me le direz, euh, ce serait cool en tout cas. Et euh, pareil, si vous avez des idées pour, euh, pour ce projet-là, je vous le redirai à ce moment-là, mais il ne faudra pas hésiter à, à me les proposer, ça peut être toujours intéressant. Bon, j'espère que c'était pas trop bouillon. Bouillon. Que c'était pas trop bouillon. et ouais, est-ce qu'on préfère le Je me sens seule. Je suis seule. Même le chat pas mal Bah voilà j'espère que ça vous plaira, que vous êtes au moins aussi content que moi. Blablabla J'espère que ça vous plaira et que vous êtes au moins aussi content que moi de recommencer l'aventure. Je, je promets que je vais vraiment essayer de m'activer. Voilà. Ben je sais pas trop comment je vais faire ce montage avec. Euh... C'est très euh... bafouille. Tout ça, tout ça. Bref, enfin c'est.. C'est pas écrit. <rire> Cette vidéo elle est pas écrite et du coup euh... ça risque d'être euh, hyper galère en montage. Euh, merci pantal de... Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir. Oh j'ai craché Bon, quoi qu'il en soit, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Enfin. Euh, dans mon sens moi c'est sûr, mais si vous, vous avez peut-être regardé. C'est non, on va se voir. Voilà, voilà. À bientôt